Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien Trop contente de vous retrouver aujourd'hui et de retrouver les futures mamans dans cette nouvelle vidéo euh, ça sera le quatrième épisode où je vais vous parler des préparatifs pour le bébé donc premier épisode c'était FAQ deuxième épisode euh, je vous ai dévoilé euh, le sexe du bébé et je vous ai montré la chambre je vous ai fait un rond tour troisième épisode je vous ai fait ma liste de naissances côté euh, alimentation et puis dans ce quatrième épisode euh, je vais vous parler euh, du côté hygiène et euh, vêtements. Je tiens aussi à préciser que ce que je vous montre aujourd'hui, euh, c'est pas quelque chose de... c'est pas des choses obligatoires c'est uniquement des choses que moi je pense nécessaires en fonction de ma, de mon expérience précédente avec Cyrine. Donc euh, voilà, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas euh, n'hésitez pas à supprimer ça de la liste et d'ailleurs la liste sera téléchargeable, euh, vous trouverez le lien en barre d'information avec... Euh, euh, tout ce qu'il fallait euh, pour, euh, dans l'épisode précédent, etc. Vous pouvez tout télécharger comme ça vous ne vous cassez pas la tête. Vous n'avez qu'à modifier en fonction euh, voilà, de vos besoins. Si ça peut vous intéresser, restez connecté, on commence tout de suite. Et donc Première chose à, euh, nécessaire pour euh, la toilette du bébé, euh, c'est très important, euh, c'est d'avoir une petite baignoire pour bébé et euh, un plan allongé. Donc euh, C'est vrai que c'est un petit peu galère pour donner le bain à votre bébé, surtout si vous êtes débutante. Euh, personnellement, j'avais opté pour une marque allemande quand, avec la naissance de Cyrine. Euh, J'en avais, avais marre de me baisser sur la baignoire, etc. et de la laver. Euh, donc j'ai opté pour une marque allemande qui propose des baignoires bébés avec support. Et comme je ne voulais pas un support qui se pose sur le sol, parce que j'avais une petite salle de bain et ça me prenait beaucoup de place j'ai trouvé un support voilà, que vous pouvez plier et ranger euh, après utilisation qui prend pas beaucoup de place euh, sinon quand vous voulez l'utiliser vous, vous n'avez qu'à l'ouvrir et le placer au dessus de votre baignoire et il est euh, standard donc euh, ça fonctionne généralement avec toutes les baignoires euh, peu importe la largeur de votre baignoire euh, et ainsi que son plan allongé qui va avec donc du coup euh, je plaçais les deux Support, Le support de la baignoire ainsi que le support du plan allongé euh, et puis je la vais rapidement, je la séchais et je la faisais habiller dans la salle de bain sans attraper froid, sans que je me baisse, sans avoir mal au dos etc. C'était vraiment super confortable et quand je termine bah, je plie le tout et je mets tout de côté et puis je peux utiliser ma baignoire euh, sans, sans problème. Donc voilà, ça c'était juste une petite idée, après vous avez des marques, vous avez des modèles différents, euh, c'est en fonction de votre, de, voilà, de ce que vous voulez exactement. Euh, vous pouvez regarder ça sur les sites ou en magasin pour voir la taille de la baignoire, etc. Parce qu'il y a des baignoires qui sont évolutifs, d'autres non, euh, des baignoires qui se vident facilement, d'autres non plus... Euh c'est en fonction de vous, de vos besoins et de votre budget aussi quand vous allez changer votre bébé vous aurez sûrement besoin d'un plan allongé et je vais vous montrer euh, les plans allongés vous en trouverez partout donc moi j'ai pris celui-là à Ikea voilà euh, ici euh, c'est de la mousse au milieu mais sur les côtés c'est gonflable euh, et du coup euh, voilà c est, c est, ça pourrait fiter avec euh, le, le plan allongé que vous avez à la maison donc vous n'avez plus qu'à mettre le, le matelas allongé et ça c'est une housse de matelas allongé aussi que j'ai acheté à Ikea donc c'est disponible aussi euh, dans d'autres marques Beaba, je sais pas moi vous pouvez trouver à Orchestra etc mais euh, voilà c'est pas la peine d'investir dans un truc qui coûte super cher parce qu'on sait que après pff, ça va virer du n'importe quoi et vous allez devoir le laver un millier de fois pour les mamans qui n'ont pas une chambre pour bébé qui n'ont pas un plan allongé, spécial bébé pour le changer, etc. Vous pouvez fabriquer vous-même. Vous euh, ça, c'est juste une petite astuce parce que ça, c'est quelque chose que moi, je prenais avec moi quand je partais en voyage. Je ne pouvais pas prendre avec moi le plan allongé et je pouvais pas aussi prendre le risque... Euh, de, de langer Cyrine euh, sur le lit de, de ma belle-mère par exemple ou quelque chose comme ça parce que euh, on ne sait jamais il y a toujours des accidents donc ce que vous pouvez faire vous pouvez acheter euh, un plastique comme celui-là donc celui-là c'est ma mère qui me l'a acheté qui me l'a ramené d'Algérie euh, euh, plastique qui se vend par mètre et une vieille serviette voilà vous allez les coudre ensemble et euh, voilà je le plie je prends avec moi là où je vais et je peux changer bébé dessus euh, où je veux quand c'est sale voilà j'en ai fabriqué plusieurs et quand c'est sale voilà ça se lave rapidement donc après vous aurez besoin aussi de capes de bain ainsi que de gants de toilette comme ceci parce que voilà fleur de douche c'est pas évident pour un bébé Il vaut mieux avoir des petits gants de toilette donc cette cape de bain là je l'ai acheté récemment à Orchestra c'est une nouvelle mais j'en ai aussi ceux que j'avais utilisé avec Cyrine euh, le personnellement je pense que euh, le mieux c'est d'avoir minimum deux capes de bain ou deux serviettes, euh, parce que je pense que euh, pour bien sécher bébé, surtout au niveau des plis, etc., bien sécher son corps, il faut à la rigueur deux serviettes, parce que la première, elle sera vraiment mouillée quand vous le sortez du bain, et après vous le changez, vous changez la serviette rapidement, et vous mettez une bien sèche pour bien sécher, pour bien absorber tout l'eau euh, du corps euh, de bébé, pour éviter tout ce qui est champignons, etc. Donc voilà, soit vous utilisez des caps, soit vous utilisez des serviettes, ça dépend de vous. Je passe maintenant à la trousse de toilette. Donc moi j'ai choisi une trousse de toilette comme, ce, comme celle-là. Parce que je trouve que c'est super pratique quand ça s'ouvre. Vous pouvez voir ce qu'il y a là-dedans et avoir accès facilement à ce qu'il y a là-dedans. C'est pas comme les autres trousses où euh, vous mettez la main un peu partout et vous cherchez et vous ne trouvez pas ce que vous voulez etc. Donc c'est une, une trousse que j'ai achetée tout simplement à marque. Euh, c'est une trousse que j'utilise pas au quotidien. C'est quelque chose que je prends avec moi par exemple à la maternité. Euh, ou encore, euh, si je voyage avec bébé. Alors, on trouve une trousse de chez Philips Avent. Donc, celle-ci, euh, je l'avais achetée à la naissance de Cyrine. Elle contient, euh, voilà, une petite brosse à cheveux, thermomètre, un mouchenet. Euh, voilà, les mouchenets, je vous déconseille euh, ceux euh, en poire. Je trouve qu'ils sont qui sont vraiment nuls, donc moi j'ai acheté récemment celui-là qui vient avec deux embouts différents en fonction de l'âge du bébé, et celui-là vient de chez Beaba, donc il est vraiment nickel, il aspire très très bien, toutes les saletés qu'il y a dans le nez, après vous avez une petite paire de ciseaux, ou un petit coup angle euh, ou encore euh, le, le petit, euh, le, la petite brosse en silicone pour les, la bouche de bébé pour bien nettoyer, etc. Donc ça c'est une trousse vraiment, je trouve... Qu'elle est complète, mais par contre, euh, j'en ai acheté une autre récemment que j'ai offert à ma soeur pour la naissance de sa fille et qui est encore euh, meilleure. Euh, je crois que c'est la marque Baby Move, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'informations, Elle est vraiment hyper complète parce qu'elle contient aussi euh, le thermomètre de bain et euh, le. le et le mouchelet aussi est comme celui-ci. Donc euh, je vous la conseille vivement. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations ou dans la liste de naissance que vous allez pouvoir télécharger. Vous trouverez tous les liens. Donc celle-là, elle est bien, mais celle de Béaba est encore euh, ou Baby Move, elle est encore meilleure. Donc vous aurez besoin aussi de coton et de coton tige, euh, du sérum physiologique. C'est vraiment très très important pour nettoyer euh, le, le, les yeux de bébé, le nez, etc. Euh, des de la gaz comme ça, des décompresses euh, ce, ceux-là je ne sais même plus où je vois ce que je les ai achetés mais voilà vous pouvez les trouver un petit peu partout euh, peut-être des mouchoirs jetables vous aurez besoin aussi de lingettes donc moi personnellement j'utilise des lingettes de chez Nivea les soft and cream de chez Nivea pardon. donc euh, franchement je les ai utilisés euh, avec Cyrine, euh, depuis, euh, depuis qu'elle est née, j'ai jamais eu de soucis. Euh, par contre, j'utilise pas uniquement les lingettes. J'ai toujours besoin de passer un petit coup de liniment après les lingettes. C'est-à-dire, si elle fait uniquement pipi, c'est liniment avec coton. Mais, si elle fait un gros truc, obligée de nettoyer bien avec une lingette. Et ensuite, je passe un petit coup de liniment pour être sûre qu'elle va pas être irritée. Euh, mais après voilà, il y a des mamans qui privilégient uniquement du liniment. Le liniment c'est quoi C'est un produit naturel, euh, du liniment oléo-calcaire, fait à base d'huile d'olive et de l'eau de chaux. Vous pouvez le fabriquer par vous-même à la maison. Euh, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations d'une vidéo euh, que j'ai vue chez Hasna. B si je me rappelle. Euh, elle a déjà filmé cette vidéo. Autrement, vous pouvez l'acheter tout simplement, tout près. Euh, en pharmacie à l'huile d'olive vierge, donc euh, il existe en plusieurs marques. Je l'ai déjà eu en Mustella, mais dernièrement euh, j'ai pris la marque Laboratoire Gilbert. Laboratoire Gilbert, ça contient 1 litre et franchement ça coûte pas du tout cher et ça nettoie très très bien les fesses de bébé sans. Soyez sûr qu'il n'y aura pas d'irritation, ça c'est clair. Euh, après pour les crèmes, pour euh, vous aurez besoin de crèmes pour les fesses. Euh, de bébé donc j'ai trois types de crèmes ici à vous montrer alors euh, ça c'est pour c'est une crème protectrice pour le change de chez Nivea je l'ai utilisée avec Cyrine. elle est sans parabènes et franchement elle est magnifique parce qu'elle est vraiment bien épaisse par contre si vous avez bébé qui est irrité comment guérir ça euh, Nivea ne peut pas guérir, elle est uniquement protectrice donc euh, voilà, vous pouvez utiliser cette crème-là qui s'appelle Dactozin ou Dactosine. Ça dépend où ce que vous êtes. Ici en Flandre, on appelle ça Dactosine quand vous allez en pharmacie. Donc franchement, elle est très très bien. Euh, C'est de la marque, euh, je pense que ça vient de chez Johnson Johnson. Euh, C'est contre la dermatite des langes. Dès la première utilisation, le bébé se sent beaucoup mieux. Si vous êtes en Algérie et que vous n'avez pas accès à Dactosin, je vous conseille vivement la crème Doucia. Euh, moi, quand je vais en Algérie, je ramène en stock avec moi. Euh, franchement, elle est magnifique. C'est à base d'huile de, de foie de morue. Elle est très très bien pour les fesses de bébé. Euh, par contre, elle sent légèrement fort, je trouve. Euh, J'ai entendu dire que dernièrement, elle est euh, un peu en... <rire> En rupture de stock dans les pharmacies en Algérie. Donc si vous pouvez vous la procurer, elle est géniale. N'hésitez surtout pas. Euh, bon, continuons toujours avec les fesses de bébé. On aura besoin de couches. Donc euh, j'ai utilisé avec Cyrine jusque l'âge de presque 2 ans, des couches de la marque euh, Pampers. Et franchement, je les trouve géniales. Les, les, les Pampers sont magnifiques. Moi personnellement, ça a convenu à ma fille... Ça lui a convenu euh, très très bien, euh, sans problème. J'ai essayé les molfix, moltex, je sais pas quoi, mais euh, au bout d'un certain temps, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Soit c'était trop épais, euh, ça faisait comme une boule, ça la gênait, soit ça absorbait pas super bien, soit elle ne pouvait pas rester longtemps avec, il y avait des fuites, etc. Mais franchement, avec les pamphères, c'était toujours magnifique. Euh, ensuite, bien sûr, pour jeter les couches de bébé, il faut une poubelle. Euh, et des sacs poubelles. maintenant si vous pensez euh, prendre la couche à 4h ou à 5h du matin et la jeter dans votre poubelle euh, habituelle ça n'y a pas de problème mais quand vous vous réveillez à 4h ou à 5h du mat pour changer la couche et que vous ne trouvez pas de poubelle à côté de vous vous n'allez surtout pas poser le, la couche par terre donc euh, moi j'ai la poubelle de chez Tommy Tipeee je vous la montre ici c'est vrai que les recharges coûtent un petit peu cher, mais voilà, vous pouvez aussi utiliser des, des sacs poubelles normaux. Il n'y a pas de souci. moi, quand je tombe en panne, donc je mets des sacs poubelles euh, voilà, qui ne sont pas adaptés à, à l'atomie Tommy Tipeee, mais qui, voilà, qui font l'affaire aussi. Après, on continue avec l'hygiène du bébé. Donc, pour la douche, moi, j'utilise la gamme Nivea. La gamme musella aussi, elle est très bien. Mais moi, depuis la naissance de Sirene, j'utilise que Nivea. Elle n'a jamais eu d'irritation, de, de, de, elle n'a jamais eu d'allergie ou quoi que ce soit. Franchement, c'était nickel. Euh, donc, j'utilise ce gel lavant corps et cheveux. C'est-à-dire, c'est un deux en un. Même quand je pars en voyage, je remplis dans une petite bouteille et ça fait l'affaire pour les cheveux ainsi que pour le corps. Après... Euh, Qu'est-ce que j'ai aussi Alors vous aurez besoin d'une crème hydratante au cas où après le bain, voilà, si vous voulez hydrater le corps de bébé Ou si vous préférez hydrater le corps de bébé avant le bain, vous pouvez utiliser des huiles euh, végétales, 100% naturelles Assurez-vous euh, d'utiliser quelque chose de vraiment naturel sur la peau de bébé Vous pouvez utiliser de l'huile d'amande douce, elle est vraiment très apaisante et elle est... Elles sent très bon, elle est magnifique pour le corps de bébé. Autrement, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, vous pouvez utiliser de l'huile d'abricot, de l'huile de noix de coco aussi, pourquoi pas. Donc voilà, vous, vous badigeonnez bien votre bébé. Vous pouvez mettre quelques gouttes dans son bain. Et voilà, ça hydrate très très bien le corps. Mais après, voilà, la sortie du bain, si vous voyez que... Il y a certaines parties qui ne sont pas bien hydratées, etc. Vous pouvez utiliser soit l'huile, soit une crème comme celle-là de chez Nivea. Franchement, moi, la crème de chez Nivea, même ma mère, elle l'a utilisée sur moi depuis mon jeune âge. Donc, on n'a jamais eu de souci avec la marque Nivea. Vous aurez besoin aussi d'un lait nettoyant au cas où vous... il y a des jours où on ne donne forcément pas le bain à bébé parce que, euh, on est rentré tard, ou parce que euh, on n'est pas à la maison, etc. Donc vous pouvez lui nettoyer son corps, soit avec euh, une lotion euh, dou euh, douce nettoyante de chez Nivea, ou vous pouvez aussi trouver des laits de toilette. Euh, j'ai un petit échantillon ici, de chez Mustela par exemple, ça existe aussi euh, chez Nivea. Euh, donc euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour euh, des must-have pour la toilette de bébé. Euh, après, il y a d'autres trucs dont vous aurez besoin plus tard, pas maintenant, euh, comme euh, par exemple un petit pot pour euh, apprendre à bébé euh, le, le pot. Euh, je, vous met, je vous mettrai tout euh, dans la liste que vous pouvez télécharger, comme je vous ai dit, dans la barre d'information. Passons maintenant, côté vêtements. Donc, pour les vêtements, franchement, les filles... Je vais être honnête avec vous, je ne peux pas vous dire, parce que vous étiez nombreuses à me poser la question, euh, combien on a besoin de, de, de, de body, combien de, de pyjamas, etc. Je ne peux pas vous dire exactement, parce que voilà, chacun ses moyens. Il y a des mamans qui n'ont pas d'expérience avec l'allaitement et du coup bébé euh, salit ses vêtements plus souvent qu'un autre bébé. Donc elle est obligée de laver. Il euh, y a des mamans qui ont le temps pour laver presque quotidiennement D'autres mamans qui, qui, voilà, qui accumulent les abyssales et après elles lavent une ou deux fois par semaine Donc ça dépend de votre rythme, euh, de vos besoins etc Je ne peux pas vous dire exactement Ce que je peux vous dire euh, c'est de vous conseiller uniquement les pièces clés pour le premier mois Après à partir de 3 mois les choses changent, vous aurez besoin de tenues de sortie etc Mais pour la naissance vous aurez besoin de body c'est clair. Alors pour les nouveau-nés, je vous conseille les bodys qui se ferment sur le côté. C'est plus pratique à enfiler à bébé euh, sans le torturer, euh, voilà. Et, euh, <rire> voilà, ça s'enfile très vite, ça ne prend pas beaucoup de temps et maman aussi ne galère pas. Même papa peut l'enfiler rapidement. Donc voilà, vous n'avez qu'à l'ouvrir, le placer, poser bébé dessus, lui enfiler le, le body et fermer sur sur le côté. Alors cela existe chez euh, Orchestra. Ça se vend en lot de 3, je crois, ou un truc comme ça, ou un lot de 7, je ne sais, je ne me rappelle plus. Mais voilà, moi personnellement, euh, je prends euh, taille 1 mois. Je ne prends pas 0 euh, mois parce que ça existe en prématuré ou en 0 mois. Donc je prends directement 1 mois. Euh, après, vous aurez besoin de pyjama, donc bébé au début. A juste besoin d'un pyjama, pas besoin de compliquer les choses avec des tenues de sortie, surtout à un mois de naissance. Croyez-moi, le bébé peut sortir avec son pyjama, il n'y a pas de problème. Euh, donc les pyjamas, donc vous avez des pyjamas en coton comme ceci, voilà, qui sont légers, adaptés aux bébés qui euh, naissent euh, en, au printemps ou en été. Mais par contre, s'il fait un petit peu frais chez vous, donc vous pouvez euh, utiliser des pyjamas comme ceci euh, en, en velours. Et comme je vous ai dit, c'est toujours bien d'avoir des, py des pyjamas qui se ferment devant ou sur le côté, c'est mieux que les pyjamas qui se ferment derrière pour ne pas voilà, pour ne pas torturer bébé. Ensuite, vous aurez besoin de brassières. Des brassières, c'est comme ceci, voilà, des petits, des petits gilets euh, pour garder bébé au chaud, surtout si vous voulez le sortir. Voilà, cela aussi se ferme sur le côté. Je ne sais plus c'est quoi cette marque, je, je crois que c'est aussi Orchestra, je ne sais plus. Mais voilà, tout ça c'est du 1 mois. Après vous pouvez racheter du 3 mois, etc. Euh, vous aurez besoin de bonnets, de moufles et de chaussettes, petites chaussettes. Vous aurez besoin d'une tenue de sortie le jour de l'hôpital. Les trois premiers mois de tenue de sortie, je pense, suffisent largement. Euh, vous aurez besoin de de gigoteuse ou d'émaillotage ça dépend, tout ce que vous voulez euh, moi personnellement avec Cyrine JC, la gigoteuse, elle avait horreur de ça, j'ai pas émailloté, chose que j'ai regretté avec Cyrine, donc cette fois-ci j'ai pris euh, un émaillotage je vous le montrerai plus tard parce que je ne l'ai pas encore reçu, je l'ai commandé c'est de la marque Red Castle donc je, je compte émailloter parce que bébé se sent en sécurité et dort mieux. Je l'ai offert à ma soeur et j'ai eu un écho positif de sa part. Euh, vous aurez besoin aussi d'une petite chancelière ou une combi combinaison pour euh, bien mettre bébé au chaud, euh, s'il fait froid chez vous, s'il fait frais, pour bien protéger euh, quand vous sortez. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de, de tout ce qui est presque nécessaire. Après, vous avez des choses Additionnels comme par exemple un petit parfum pour bébé, euh, pff, voilà, c'est des choses comme ça, euh, des petits mouchoirs jetables ou des, des Kleenex aussi. Euh, au cas où le nez de bébé coule ou vous voulez essuyer quelque chose etc donc euh, je crois que j'ai fait le tour de tout, tout ce qui est nécessaire je vous mettrai tout dans la barre d'informations comme je vous ai dit je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans le prochain épisode où je vais vous parler de tout ce qui est nécessaire pour la sortie et la sécurité de bébé euh, ou encore euh, dans un autre épisode pour vous montrer ma valise maternité ainsi que celle de bébé donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao